Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du réglage des caméras dans, dans Véret et dans Sketchup dans les deux et comment régler vraiment au mieux les points de vue à partir desquels on va faire nos rendus en termes d'angle de, de, de vue, de perspective, de ligne de fuite vraiment pour régler ça et faire des, les plus belles perspectives possibles au niveau technique en tout cas euh, c'est des questions qui me sont régulièrement posées par les participants à mes formations complètes de Véret donc euh, euh, voilà, j'ai fait ces formations, cette formation euh, verrait mais j'ai oublié de parler de ce point-là. Donc j'y réponds, euh, via un tuto en espérant que ça serve aussi à, à, à d'autres. Donc euh, comment on va faire ça D'abord, je vais en profiter pour vous parler des vues en général dans VR et dans SketchUp. On a cet outil-là déjà dans SketchUp de base, qui s'appelle Vue. Qu'on peut faire apparaître en faisant un clic droit dans un endroit vide du menu et j'ai l'outil Vue qui va me permettre de passer bah, des vues en fonction des icônes, dessus, sur le côté, devant, etc. Moi, que si je me mets en vue de dessus, bah, je n'ai pas vraiment une vue de plan, j'ai une vue de dessus, mais avec les lignes de fuite, vous voyez, j'ai toujours la hauteur. Si je veux passer en vue planche, je dois changer le type de caméra, je passe de perspective à projection parallèle. Et là, le côté ligne de fuite disparaît, je suis vraiment en projection parallèle, c'est-à-dire en vue orthographique, et euh, ça ressemble à une vue technique à une vue de plan. Et si je passe en vue de devant, en vue de côté, etc., je vais avoir des vues qui ressemblent plus à des vues de plan, effectivement. Ensuite, si je viens en vue un peu de comme ça, de trois quarts, ben j'arrive dans des... Ah, c'est pas vraiment de la perspective, parce que vous voyez que les lignes de fuite sont vraiment bizarres. Ça fait des, des, une impression un peu étrange. C'est ce qu'on appelle de la 3D isométrique. Et la 3D isométrique, c'est pas réaliste, par contre, ça peut nous permettre de faire des, des, des rendus un petit peu différents avec un style graphique. Ben, un style graphique particulier qui peut être sympa, mais en tout cas ça va pas être réaliste. C'est pas ce qu'on veut aujourd'hui, donc moi je repasse tout de suite en caméra de type perspective avec les lignes de fuite, donc ce qui va simuler notre vue à nous. Ça simule la distance, ça tient compte de la distance. Ensuite, si je veux positionner ma caméra pour faire un rendu, donc là on va essayer en général de se placer comme ça à la main. Là, je voudrais me mettre dos au mur pour prendre le plus de recul possible. Vous voyez, c'est difficile. Chaque fois, je tombe dans le mur. Après, quand on est coincé dans un mur dans SketchUp. C'est compliqué parce qu'il faut dézoomer, dézoomer, dézoomer. Alors je vous conseille d'appuyer là, dans ce cas-là. Automatiquement, ça vous sort de l'endroit où vous êtes bloqué. Donc, il y a un outil pour ça, pour se placer plus facilement. C'est l'outil avec la silhouette là qui s'appelle positionner la caméra. Sur un bonhomme blanc avec une croix rouge. Je l'ai aussi ici, hein, caméra, positionner la caméra. Donc, j'ai l'icône. Vous voyez, là où je vais cliquer, en fait, mon bonhomme va se placer. Je refais la démo puisque j'ai cliqué un peu trop vite. Positionner la caméra et je vais me mettre ici là au plus près du mur dos au mur mais vraiment le, au, au plus pro automatiquement ça me passe avec l'outil oeil qui me permet de regarder enfin il s'appelle pivoter qui me permet de regarder de tous les côtés et donc en dessous on voit vraiment que je suis dos au mur hein. d'ailleurs il y a un trou là il faudrait que je bouche et même dos au mur je suis un peu haut alors là la hauteur est indiquée ici 1m69 donc moi je vais taper 1.45 145 cm ça me fait baisser un petit peu et voilà, moi ce que je voudrais c'est voir la plante, voir le manche de boue entier, la plante entière et l'horloge entière. Alors là, je peux pas. Donc je vais me placer au mieux pour avoir un peu les trois. Et je vais créer une scène. Pour créer une scène, je fais affichage, animation, ajouter une scène. C'est la scène numéro 2, j'en avais déjà une tout à l'heure, que j'ai pré-réglé pour vous montrer. La scène numéro 2, donc c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je bougerai et que je recliquerai sur ce enfin, que je creux... Alors je ne peux pas bouger. Puis... Ce qui se passait, que je recliquerai sur scène 2, vous voyez, il y a cette petite animation qui nous ramène dans le champ de, vue que, le champ de vision que j'avais tout à l'heure. Maintenant, je voudrais voir plus large pour voir justement toute la plante, toute l'assiette et toute l'horloge. Donc, je vais venir augmenter le champ de vision. Le champ de vision, il ne se règle pas dans la satelliteur. Quand j'ai débuté, j'ai longuement cherché dans les réglages de VRM, il n'y avait pas. Si je viens dans réglages ici, dans caméra, vous ne trouverez jamais d'histoire de, de, de, de, de champ de vision. On peut régler le, le type de caméra si on veut faire de la VR, du 360, etc. On fait régler pas mal de choses, mais pas le champ de vision. Le champ de vision se règle, se règle directement dans SketchUp, dans caméra, et ils ça champ angulaire. Donc sur champ angulaire, j'ai cette loupe qui apparaît. Si je vais avant ou arrière, on voit que ça change ça change quelque chose, mais c'est pas trop parlant, on sait pas quoi. Et bien en fait, ça change les degrés. On voit ici, je suis à Mac 38,48 degrés. Si je me mets sur la scène 2, pour voir que j'étais en 35 degrés, ça c'est de base dans, dans SketchUp. Bien, je vais tout simplement augmenter. Plus vous allez augmenter les degrés, plus vous allez voir large. Je vais taper 50 et je vais taper Entrée. Je passe avec l'outil œil, pivoter et je regarde. Je constate que ça m'a changé d'emplacement. J'étais là-bas, le fait de changer l'angle, ça m'a amené ici. Ok, alors je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais positionner une nouvelle caméra. Je vais positionner exactement à l'endroit, ici, dos au mur. Sauf que maintenant je ne suis plus en 35 degrés, je suis en 50. Alors je passe à 1m45 de haut. Et là si je regarde, eh bien, je vois toute la plante, toute l'horloge, même bien plus. Et je vois aussi euh, toute l'assiette, enfin largement, je vois le manche de goût et tout. Donc euh, je vais faire une nouvelle scène, affichage, animation, ajouter une scène. Et donc si je passe de la scène 2 en 35 degrés à la scène 3 en 50 degrés, et eh bien, on voit que, sans reculer, hein, je recule pas, à chaque fois je suis placé exactement au même endroit, dos au mur, Et eh bien, je gagne du champ de vision. Et c'est comme ça qu'on va faire pour rendre visible tout ce qu'on veut rendre visible dans nos rendus, même dans des endroits exigus. Alors, attention toutefois, si je passe champ angulaire à, par exemple, 90 degrés, je fais une valeur très forte euh, volontairement. Donc, ça m'a bougé. Donc, je refais tout le process. Hein. Placement de caméra, je me place là, hop. 145 de haut je prends l'outil œil, je fais un truc comme ça regardez comment ça déforme, je suis au même endroit que tout à l'heure, hein. je suis là ça déforme, plus vous allez montrer le champ angulaire, plus vous risquez de déformer votre perspective, donc il faut quand même y aller mollo vous voyez qu'ici j'ai l'impression que j'ai 1 mètre de long alors qu'en fait il y a 50 cm ou quelque chose comme ça ici c'est pareil, ça déforme énormément donc je ne vais pas pouvoir monter à des, des, des valeurs trop hautes sans risquer de, de, de, de perdre vraiment en réalisme donc, il faut trouver le juste milieu entre une vue trop étroite, comme celle à 35, et une vue trop large, comme celle à 90. Là, en l'occurrence, je trouve que 50 degrés, ça marche plutôt bien. Donc, je vais rester comme ça, mais je vais pas lancer mon rendu tout de suite, parce qu'il me reste quelque chose qui me choque beaucoup. Je sais pas si vous ça vous choque, là, avant que je vous le dise, c'est les lignes verticales. Là, complètement. Cette ligne-là, c'est un mur complètement de travers, en fait. Il y a quand même une déformation qui s'opère. Celle-ci est droite. Et après, plus je vais par là, plus c'est de travers. Donc, il fallait ramener tout ça vertical. Et pour ça, il y a un outil automatique. dans caméra, perspective à deux points. Quand je vais cliquer dessus, bam, automatiquement, ça me remet mes verticales, verticales. Et là, si vous voulez faire quelque chose de professionnel, il faut surtout pas oublier de cocher ça. J'ai la main qui me permet de revenir régler à peu près mon cadrage. Voilà, si je veux tout le manche debout, si je veux l'horloge, si je veux un bout de plafond ou pas, etc. Enfin, je vais régler comme ça. N'oubliez surtout pas de faire un clic droit sur la scène en question et de faire mettre à jour. Parce que sinon, vous allez perdre le bénéfice de réglage que vous venez de faire à chaque fois. Il ne faut pas oublier de faire ça dès que vous modifiez quelque chose sur votre scène. Cette scène-là me paraît pas mal. Maintenant, il y a encore un petit truc qui serait... Enfin, c'est un un, ce n'est pas une astuce parce que c'est un outil vraiment visible. Il y a un truc qui peut être pratique, c'est de de voir vraiment ce qui va être rendu dans ma scène. Parce que ça vous est certainement déjà arrivé de régler un rendu. Puis de voir qu'il est tronqué en fait. Il vous en manque un morceau en haut ou en bas. Parce que ben, le rendu n'est pas exactement de la même taille que ce que vous voyez à l'écran. Donc pour ça, dans Render Output, ici dans l'engrenage, Render Output. On peut cocher Save Frame. Et ça va faire apparaître des bandes grises. De ce qui ne va pas être rendu en fait. Tout ce qui est, qui est pas dans le gris, ben c'est vraiment ce que vous allez voir dans votre rendu. Vous voyez, si je change ma résolution, par exemple ici, je vais passer en... en je ne suis pas en 4 tiers, Je vais avoir des bandes grises sur les côtés. C'est à dire que ça on ne le verra pas dans mon rendu. Voilà, donc moi je reviens en 16 neuvième, 1920-1080, voilà ça me paraît pas mal. Et ce que je vais faire c'est que maintenant je vais pouvoir lancer mon rendu et puis voir euh, bah, ce que ça donne. Donc je lance tout de suite et puis euh, je vous retrouve juste après. Donc voilà, le, le rendu était un petit peu long parce que j'avais fait des réglages un peu pour que la qualité soit bonne. Mais voilà ce que j'obtiens. Le cadrage il est a priori respecté. Euh, je... je trouve que. Enfin mes verticales sont bien restées verticales et vous voyez, il n'y a pas que les murs, parce que dès que vous avez une texture, comme c'est souvent le cas en archi avec bah, des lignes, et ben on, là j'aurais perdu vraiment tout, tout, tout le, le, le côté parallèle des lignes verticales. Mon champ de vision est respecté, je vois ce qu'il faut voir dans la pièce, bref. Ça fonctionne et c'est comme ça qu'il va falloir faire pour régler bah, vos rendus euh, en termes de, de, de, de, de point de vue. Bien. Voilà, j'espère que j'ai été clair, hein, que, euh, que vous avez appris quelque chose. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je vous prépare d'autres tutos dans les semaines à venir et puis je vous dis à très bientôt. Ciao